Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 soleils. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous mes abonnés, ceux qui me suivent sur mon site tarotdescinqsoleils.com Voilà pour les nouveaux arrivants qui seraient tombés, disons, sur ma chaîne comme ça par hasard. Alors restez, vous allez découvrir ici, maintenant donc, nous sommes dans la semaine du 11 novembre, c'est-à-dire après le 13, aujourd'hui je tourne le 13 novembre 2018, et nous allons décrypter euh, la carte euh, du tarot de Marseille. Disons que moi j'attribue euh, euh, ce tarot de Marseille à Nostradamus, donc, euh, qui est connu pour naturellement ses prophéties. Et nous allons voir ce qu'il a pu encoder dans la carte 14 qui se nomme la tempérance et là mes amis je vais vous dire j'ai fait des papiers des papiers et j'ai dit là ça va tomber dans un cours d'histoire alors je vais vous faire un espèce de raccourci si vous avez envie de prendre deux trois petites notes et d'aller voir sur google par rapport, disons, à des dynasties ou quoi que ce soit, faites-le, parce que là, vraiment, on pourrait se perdre, hein, carrément. On est vraiment dans la prophétie de Nostradamus. Nous sommes en 2018, il nous donne cette carte-là, la tempérance, et il nous dit, regarde ce qui se passe, ce qui va se passer là, maintenant, pour toi, dans ton pays, là où tu te trouves. Sachant que Nostradamus a énormément, disons, parlé de la France, voire c'est prophétie, disons, foisonne, disons, à près de, allez, on va dire un chiffre rond comme ça, 70%, il parle de la France. Après, c'est plus ou moins le théâtre qui s'organise autour de la France. Euh, alors, la tempérance, c'est une carte qui est euh, attribuée naturellement au signe du scorpion. Euh, J'ai déjà décrypté toutes ces cartes, hein, euh, donc si vous voulez aller voir euh, le décryptage de ces cartes, faut aller voir, là je ne recommence pas du tout, ni je vais, disons, euh, recommencer, disons, les explications concernant euh, les cartes précédentes. Hein. J'ai commencé, disons, tout de suite avec les fameux deux papes. et bien là, les deux papes, euh, les voici, ces deux papes. Et j'ai commencé avec ça, et je vais recommencer cette vidéo avec ça, euh, concernant la tempérance, tout simplement parce que les deux papes sont d'actualité, et c'est eux qui donnent le coup d'envoi complètement euh, sur les prophéties, disons, de 2000, après 2000. Donc là, on parle vraiment de maintenant. Donc, euh, nous avons ici, chien, euh, Louis XVI. Louis XVI, à chaque fois, je dis ça, c'est un lapsus, parce que si vous saviez comme ça liait, euh, avec Benoît XVI. Et François 1er, allons voir pourquoi. Euh, cette carte commençait immédiatement disons avec un, une forme d'explosion. Pourquoi euh, Benoît XVI euh, est présenté en premier et il a démissionné. Scandale sur scandale, naturellement il pouvait plus tenir euh, concernant disons la banque, les mœurs, c'est tous les procès disons qui sont attribués, disons qui se passent dans le Vatican, bref on ne va pas s'apesantir là-dessus, juste on retient ça très très fort. Le pognon, mes amis, hein, voilà, on commence avec vraiment la destruction de l'argent, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et on va retrouver ça dans son autre signe, l'autre signe martien, parce que là, c'est Bélier. Donc cette carte qui porte euh, les deux papes, hein, euh, euh, sont est attribué, disons, à au signe du bélier, qui est un signe martien. Le deuxième signe martien, c'est celui de maintenant, c'est donc le scorpion. OK. Donc, le voilà, c'est la fameuse tempérance. Tu as l'air toute calme, comme ça, et que je te donne le vase, et on verse, et on revient. C'est le karma. C'est le karma. Ce qui était passé, revient. Et ainsi de suite. Ça veut dire que, tout simplement, là, ce n'est pas épuré. On transvase toujours, quelque part, les mêmes poussières, les mêmes, les mêmes affaires. On n'en sort pas, on n'en sort pas. Et maintenant, on va aller voir, on va faire un petit truc arrière, très très rapidement, pour voir deux, trois dates et deux, trois pays. Mais Alors, très rapidement, parce que, comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer des zones dans des tas historiques à fond, sauf celles qui nous... Euh, renseigne disons sur une somme de chronologie, ni plus ni moins. Alors là, le 11 novembre, naturellement, euh, euh, c'est 11 novembre euh, on, avec le centenaire, sans, sans, retenez sans le centenaire et donc à 11 h du matin, on sait parfaitement que le 11 Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il s'en est passé, hein. Ce 11 nous rappelle vraiment des drames, hein. des tours qui s'effondrent et tout, c'est vraiment... Là, il y a une connotation, on a nos esprits qui sont marqués, vraiment, à tout jamais, avec ce chiffre 11. D'accord Bien. Alors, là, on voit le 11 novembre. Qu'est-ce que je vais regarder Je vais regarder deux choses. Je vais regarder déjà qu'elle a deux ailes. Le seul signe du zodiaque qui soit représenté, disons, par un Séraphin, on le sait bien, c'est le signe des verso, du Verseau. Donc le voici, c'est un 18, hein, c'est la 18e carte. Le Verseau euh, qui est nommé la Lune. Elle est en maison 11, le verso est en maison 11. Là, bizarrement, vous voyez qu'il y a un cancer... Le cancer fait partie du mois de juillet, mes amis. On est d'accord C'est la 14e carte. On parle de juillet. 14 juillet. Révolution. Je vais vite. hein. D'accord, je ne vais, vais pas aller dans les détails. Là, on voit vraiment à la racine que le mal, il était déjà en, enraciné. C'était déjà enraciné sur le 14 juillet. Ensuite, on va, disons, à Napoléon. Hum, Pareil, il y a des dates là qui sont immenses, mais je vais juste vous les rattacher. Et ensuite, on va tout de suite aller à 1914, première guerre mondiale et tout, la commémoration du centenaire. Vous allez bien suivre, là c'est facile, hein, je veux dire. On a d'un coup euh, euh, la fameuse, alors là je vais reprendre mes petites notes, comme ça je suis sûre, mes amis, que je, je, je, je ne me, je partirai pas n'importe où. Je ne partirai pas n'importe où. Alors, bien sûr, j'ai dû la mettre. Hein. Ça, ça fait rien, je l'ai en tête, mais je ne veux, veux pas. Je veux pas me, me disperser. Écoutez, voilà, j'ai trouvé. On parlait ici, donc, de Benoît XVI, le pape. C'est un, un, un bavarois, d'accord Marie-Antoinette, la première euh, donc, euh, impératrice autrichienne, on va dire, l'impératrice autrichienne, est, euh, est l'épouse de Louis XVI. Elle meurt le 16 octobre. On est d'accord On avance dans le temps. 20 ans après sa petite nièce donc euh, qui est elle aussi autrichienne épouse napoléon dans cette dynastie là euh, il faut euh, savoir euh, que dans dans ah oui euh, dans cette dynastie-là, il faut savoir que, disons, tout est lié, c'est-à-dire l'Autriche, les noms, les rois, les guerres, etc. Et ça fait une espèce de boomerang sans arrêt, disons, avec la France. Le, euh, comme Marie-Antoinette, par exemple, elle était l'enfant, euh, disons, euh, très nombreux, 16. 16 enfants, donc elle vient ici. Sa descendance et tout, petite nièce, boum. À chaque fois, vous voyez, euh, ça marque une chronologie, sachant qu'il y a un patriarche, disons, de cette famille Habsbourg qui s'appelait François Ier. Vous voyez, c'est lié, c'est complètement lié. Et maintenant, je vais aller là, de ce côté-là, très, très vite, euh, donc du, du côté de l'explosion, disons, du 16, de la fameuse maison-dieu qui explose, et ça, c'est le fameux signe, disons, du Capricorne, et ce Capricorne, c'est un passage, donc, cette année de 2018 à 2019, on est bien d'accord. Hein, c'est là où se fait le passage d'une année sur l'autre. Or, dans cette année-là euh, de 2009, hein, mes amis, je vous ai fait déjà une vidéo concernant là-dessus, Là, en année 2019, dans le calendrier biblique, il y a un mois double en poisson, disons, pour récupérer les jours. C'est des calculs, ça correspond, disons, à ce calendrier. Et là, effectivement, ça c'est le signe du poisson. Et on s'aperçoit qu'il y a deux petits bonhommes. Et quelque part, on dirait qu'on dit, mais oui, on te parle bien de cette année, en 2019, quand il y aura un poisson double, euh, dans un double mois, donc... Et là, il y aura un risque à nouveau, où la tour, disons, explose. Euh, bon, alors c'est des, des... On revient comme ça, sans arrêt, disons, sur ce genre de choses. Et j ai, j ai, naturellement, j'ai regardé ce qui s'était passé le 11 novembre, comme ça. Et j'étais tout à fait, disons, euh, j'ai été assez surprise... Parce que je vais vous raconter, Trump, président allemand, c'est un immigré, euh, c'est un, un président, excusez-moi, Trump c'est le président américain, mais par contre, euh, il est d'origine allemande. Hein vous voyez, euh, Poutine, c'est Poutine, c'est un russe. Madame Merkel, elle, elle vient du bloc russe. Hein, c'était du temps où c'était coupé. Et maintenant, elle est chancelière. Et puis, il y a euh, la femme donc, de, de Madame Trump, donc, qui, elle, euh, est, est, est russe. Alors là, on voit euh, russe, vous voyez, on va dire un peu le, cette espèce, disons, de. de, de euh, de côté, disons, de, de, de l'Est euh, et de l'Ouest, complètement, disons, par rapport à la France. Et j'ai regardé, euh, on nous dit que ouais, c'est très froid entre eux et tout, mais c'est hyper chaleureux. Vous avez vu, mais presque, ils vont s'asseoir dans la cérémonie, ils se tapent, ils se congratulent, ils ont un smile incroyable, Merkel au milieu, là a un smile incroyable et quelque part, quand je regarde un peu ça, Sarko, il fait une tête comme ça, vous voyez, ancien président, et, et, et on voit euh, le couple Macron euh, qui a l'air euh, presque, disons, euh, toujours très, très digne, très, mais euh, comme ça. Je ne pas trouvé vraiment, je ne les ai pas trouvés, disons, à, à l'aise. Je les ai trouvés un peu isolés. Voilà. Et puis, je me suis dit... Puisque là on parle énormément d'argent, hein, on parle énormément d'argent, banque, trafic, la drogue et tout, tous les blanchiments qui puissent exister, on a commencé tout de suite ça avec, euh, avec les papa, la carte. Et je me suis dit mais alors là on continue avec l'argent parce que qu'ici... Cette tour qui s'effondre représente naturellement les monarchies, représente euh, euh, le pouvoir qui se transmet de l'un à l'autre, c'est-à-dire président à président, ou de fiston à papa, ou de choses comme ça, disons, par rapport au, euh, voilà, de nom en nom, de place en place, bref, c'est toujours le même canal, ce sont les mêmes personnes qui sont là, et en avant, et voilà, il y a un coup sablier s'habiller, il est fermé, mais il fait toujours, disons, on garde toujours, toujours, toujours les mêmes choses à l'intérieur. Bref, il n'y a rien qui peut évoluer. Rien, rien, rien, c'est fermé, là, on nous dit. Alors, naturellement, je suis allée voir, et puis j'ai vu, je dis, mais non, non, là, on s'aperçoit qu'il y a... Une, une femme, donc, ah oui, parce que là, à nouveau, ça c'est la carte Vénus, il faut savoir, elle a deux vases qui s'ouvrent. Elle porte Vénus, elle s'appelle l'étoile, d'accord Bien, euh, elle est euh, sur cet axe-là, d'accord Eh bien, on s'aperçoit que du verso, donc c'est part d'ici, je ne peux pas tout expliquer ici, mais enfin, croyez-moi, le verso, qu'est-ce que c'est déjà, disons, un pot qui se déverse. Là, on s'aperçoit que euh, Vénus récupère les seaux, donc, quelque part, les deux seaux qui se déversent. Eh bien, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces, ces, ces seaux qui se déversent et, à un moment donné, disons, boum, ça veut dire que les robinets vont être ouverts, carrément Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est est -ce que... Qui aura, disons, une, une annonce, quelque chose. Euh, parce que là, on parle aussi de liquide. Vous voyez, hein bon, il faut le remettre aussi comme ça de liquide. Le liquide qui part, il n'y a plus rien, liquide comme ça. Euh, on... Bon, euh, ça va couler à flot, mais dans quel sens hein Surtout qu'avant, disons, il y a une tour qui explose. Ça, ça, ça représente vraiment les instituts. Euh, euh, ça peut représenter pour nous carrément l'Elysée et tous les services de banque vraiment, notre banque française notre système français bancaire mmh. voilà, euh, je sais pas donc euh, moi j'ai vu ça disons dans des espèces disons euh, euh, d'annonce comme ça concernant Nostradamus qui nous dit qu'il risque d'y avoir un effet boomerang par rapport à tout ce qui s'est passé euh, avec euh, chronologiquement, on nous met des guerres, vous voyez, on nous met un coup euh, la guillotine euh, pour le 14 juillet, on nous met encore un coup euh, avec euh, Napoléon, on nous met un coup la guerre de 14, Bref, ça revient ensuite avec l'histoire du pape qui lui a vécu, euh, Benoît XVI, au temps, disons, d'Hitler. De la, de la, hein, euh, bah, il a été enroulé de force, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne jette pas de propre sur cet homme-là qui, ma foi, je connais pas. Hein, et on n'a pas à parler quand c'est comme ça. Voilà. Et toujours est-il que, euh, eh bien, c'est des chronologies les personnages sont toujours là. On rattrape des noms, on rattrape des situations, on rattrape des nombres, euh, des pays. Euh, celui qui est allemand, maintenant, euh, la nouvelle famille, elle va en, en, aux États-Unis, euh, il épouse la femme, elle est russe et tout. Enfin, il y a une espèce de va-et-vient, mais c'est tout à fait évident que là, il y a une espèce, disons, de remise. Euh, en action de tous les personnages, disons, euh, qui ont joué quelque chose ou des choses qui ont été, disons, très très fortes euh, pendant, disons, euh, bah, depuis, euh, depuis la révolution euh, française. Euh, 14 juillet. Euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de ce moment-là, il n'y euh, a rien qui a été réglé et apparemment on nous parle, disons, de boomerang et de karma et on nous parle également qu'on aura des nouvelles beaucoup plus tard. Euh, il y avait déjà eu un clin d'œil, hein, que j'avais décrypté, disant la carte, euh, l'amoureux. Je parlais justement à l'époque hein, euh, du couple Macron et puis après Merkel et tout, parce qu'une carte naturellement, selon, elle peut dire plusieurs choses. C'est évident, hein c'est comme un mot dans une phrase. Hein. On le met dans tel contexte, tel contexte, ça veut dire autre chose. Les cartes, c'est exactement pareil. Hein. Hein voilà. Eh bien, dans ce contexte-là, moi, je, euh, je, je lis qu'à nouveau, disons, il y aura à, des, des, des discussions avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, et ça, ça se passera, disons, euh, à nouveau l'année prochaine, en mai. Donc, alors, euh, ça les cartes, hein, Nostradamus, hein. j'essaye de les décrypter, de regarder un petit peu euh, une, une, des, des, des lectures, comme ça, et je pense que la fameuse histoire, euh, la fameuse histoire, euh, disons, euh, c'est pas épuré, hein. euh, tout ce qu'on a vécu depuis le 14 juillet, donc euh, 1989, du temps de la Révolution, je pense qu'on est loin d'avoir terminé disons, d'avoir épuré disons le karma français on va dire à' énormément de choses qui vont revenir vraiment sur la scène française moi je pense qu'on va en prendre dans la figure Voilà ce que j'en pense disons par rapport à la, par rapport à la lecture est-ce que euh, l'allemagne sera soutenue par les deux blocs de façon parce qu'ils ont tellement d'accord, euh, et, et, et donc, euh, la France sera isolée, et donc, euh, ben, les capitaux vont péter en éclat ou quoi, je sais pas, je sais pas, voyez-vous, euh, tout est euh, envisageable à, à l'heure actuelle, tout est envisageable. J'espère que ça n'arrivera pas, hein. euh, j'espère vraiment que ça n'arrivera pas. <rire> bon, bon, euh, mes amis, hein, euh, merci d'avoir été présent moi, sur, euh, à nouveau ce, ce visionnage. Je vous remercie de votre présence. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, comme ça vous recevez toutes les vidéos dès leur sortie. Hum? C'est un bon truc ça à savoir. C'est une chaîne également de partage. Alors si vous avez des commentaires concernant, disons, euh, cette époque où d'autres informations, d'autres liens, disons, concernant ce que je vous ai dit, là, bien, partagez, venez avec votre idée, votre partage. C'est comme ça qu'on s'enrichit naturellement. Bien, mes amis, je vous retrouve tout de suite également sur mon site, hein, le tarot des cinq soleils. Euh, et là, vous découvrirez pour certains, disons, euh, euh, bah, ce que je fais, ce que je vous offre, mes services. Voilà. À tout de suite